première immersion 1 immersion 2 Où ça va... donc euh, il faut pas s'inquiéter car le réseau ici est instable ça vous le savez déjà hein. c'est Alors ici une mosquée. Là ici on a une mosquée là. est-ce que Où est-ce que est tu est il Peu plus de choses le réseau n'est pas très très très très très, très bon n'est pas très bon mais bon ça peut faire l'affaire ça fait l'affaire après on prendra par la plage Ici, on a le plateau de Mtsahara qui est là. Ainsi que le terrain de foot. Ici c'est le plateau d'Humtsahara, vous avez déjà vu, hein, de toute façon, le plateau d'Humtsahara, on va pas s'éterniser là-dessus. Ici le terrain, le terrain de foot. Une école ici. Là, ça doit être une école primaire. Le terrain de foot en catastrophe. Il y a plein de trous ici. Vous voyez, il y a plein de trous. Tout ça a besoin d'être fait Depuis des années, il y a un gros trou là. Ce n'est même c est, c est pas un terrain. Alors, on va faire un coucou là. Déjà il n'y a plus de gazon et lui il est en train de bouffer là encore. Un petit coucou. Arrête de fuir. Les ours, c'est les ours. C'est a fait pour rentrer là bon voyons on va Donc, ici, la zone jeunesse et sport. Et là, on va prendre la plage. On va passer par la plage un petit peu. Le but de l'immersion 2, c'est ça Donc, on va descendre à partir d'ici. Alors ici on a la plage de Mtsara un petit peu trop caillouteux. Il y a beaucoup de cailloux. Donc qui va jusqu'au fond là. Et nous on va longer le long. D'accord là j'ai fait un 360. On va longer la plage. Et on va remonter on va remonter jusqu'au croisement on va pas aller totalement au bout de la plage Euh, avec l'association rondo Clean, on avait nettoyé euh, on avait fait un grand nettoyage ici donc pour l'instant ce que j'aperçois c'est parfait quelques déchets qui traînent mais dans l'ensemble ça va par contre un truc euh, il faut qu'il travaillent vraiment sur les réseaux le réseau euh, téléphonique à Mayotte parce que c'est vraiment catastrophique on paye des forfaits et ça capte pas c'est vraiment pas cool hein. ah ouais dans tous les domaines on est, on est, dans, des, on est dans des soucis Ici, Et si je me rappelle, j'avais enlevé un pneu, ils l'ont ou quoi J'avais enlevé un pneu ici. ça, les amis Mayotte Donc là on est dans le nord euh, La commune de Mtsamboro Donc la petite immersion 2 Que je vous avais dit Que j'allais la faire Alors est-ce qu'ici on a un chemin Donc on va pas aller jusqu'au bout On va juste okay. prendre là jusqu'ici jusqu'ici à les escaliers hein. il y a, il y a une passage il y a un passage piétonne là là non c'est pas un truc propre qui est fait ici non plus c'est un, un petit chemin en terre tout ce qui va bien c'est parfait allez n'hésitez pas à partager le live les amis n'hésitez pas à Partager. Je sais que c'est flou, hein? Mais c'est le réseau qui est pourri. Le réseau est complètement pourri. Alors ici, j'ai jamais su ce que c'était, cette place-là. Ici, les déchets, hein, toujours cette question, le reste des travaux. d'ici on va bien capter pour bien voir un ça hein. alors je fais un point de situation là ici on capte bien c'est parfait Ici il y a une mosquée. Il y a une mosquée là. Je ne sais pas si c'est la mosquée de vendredi ou pas. Ça doit être celle-ci parce que généralement c'est au niveau du centre-ville. La place publique de Amtsara. Elle est ici. Et nous on continue. On va aller... Ça va, non, ça va, ça va, ça va. Euh... Oh ça va. Alors, la biodiversité maritime. La biodiversité maritime, regardez ce qu'on trouve. Euh... Vous voyez dans les canalisations, vous voyez. La poussette bébé. On trouve de tout, hein. Il y a de trous. Hein. Je vais faire un. Je vais faire un petit zoom là pour que vous puissiez voir. Et voilà, c'est ça ce qui est dommage ici à Mayotte. Que puisse observer ça. mon chemin non, non, non. vous voyez très vite si on passe entre les maisons on n'a pas du bon débit du réseau c'est ce qui est difficile ce qui rend difficile la tâche ici là pour pour faire les immersions live, c'est vraiment compliqué. vagabond qu'on il les appelle ici donc grâce à moi vous allez avoir une image un petit peu du bled il si n'y a personne qui fait ce boulot-là par moi. Hein. Les immersions live comme c'est ça, c'est ce que je viens de faire. On va aller checker un petit peu à la plage euh, de ce côté-ci. Vous Voyez, même si, même ici, les, che, les chemins, il y a plein de déchets là. Il y a plein de trucs, c'est pas propre. Alors ça, c'est un petit peu original. Petit escalier escaliers comme ça. Ça va, ça, va, ça va Donc d'ici on aperçoit l'îlot Mtsamboro qui est là en face. Donc on va continuer. <coughs> Bravo, oh, vous voulez rouler ça? Alors. Chier. mais ça reste quand même propre faut lui dire là là un petit à vagabond alors on va descendre un petit peu pour voir ça alors c'est censé descendre comme ça et aller à la plage donc ça ça sert à rien en gros c'est un passe là Petit crois Je ne sais pas à quoi ça sert parce que ça mène jusqu'en face de la maison là. Et puis ça s'arrête là Il n'y a pas d'escalier qui descend à la plage bon les tu es vraiment ça mon Alors Ici euh petite place qu'on a là, ça donne en hauteur, ça donne ça. Donc euh, ceux qui posent des questions, on est toujours en Tahara. Hein Donc ici je vais on va monter. On va passer par ici là, on va monter et puis après on va redescendre par la route principale. Même que ce qu'en fait vous pouvez constater, c'est le niveau du réseau qui est pas qui n'est pas très très puissante. On a encore ces maisons ici. Elles datent à cela. Alors. Ici on a une mosquée là. ce croisement là en immersion 1 je ne suis jamais passé par ici là immersion 1 donc euh, j'essaye vraiment de passer partout pour que ceux qui sont en France puissent voir hein. c'est important allez partagez les amis partagez les live partagez partagez le live s'il vous plaît pour le soutien Ah, ici donc là on sort sur la route principale donc moi je vais je vais bifurquer par ici là Par ici. Alors on va vérifier les caniveaux, bon ici c'est à peu près correct, sauf là. Mais là, ça va de l'autre côté, non. Ah, C'est très pollué. Alors, un petit peu rentré sur les... les chemins, là. chemin jusqu'ici on va aller voir ça oh ça va alors ici on a une petite extrémité de la plage de mtsahara qui est ici mais pour se rendre il faut passer par le chemin où je suis passé ou là bas là où vous voyez le gars donc on est toujours à Mtsahara, c'est une extension, pardon, qui est euh, au plus à, à droite. D'accord, il y a des bateaux. Ici aussi. Donc voilà. Ici aussi très pollué, hein. on voit la pollution d'ici. Les tissus, etc., les canettes, etc., etc., etc. Hey. Donc on remonte tranquillement Chemin Dialabuana. Chemin Dialabuana ici. Et chemin Manuru. Les deux. Donc je reviens sur mes pas. Ok, alors ici on revient sur nos pas. alors on a une mosquée là place à uh, Chiti Chemin Chupa Allez, on partage. Partagez le live, s'il vous plaît. On partage, les amis. Pour le soutien. Ça fait du boulot hein, de diffuser comme ça. Ça demande du fluide, du courage aussi. Alors jusqu'ici on a du bon flux, ça va, on capte bien, il n'y a aucun souci. essayer d'avoir une, une petite vue ici qui est très sympa <rire> Alors ici on va essayer de bifurquer par le bas. Je peux passer ici, là, les petits chemins, là pour voir ce qui s'y cache. Ça doit être un cul-de-sac. C'est chez qui que ça s'est cassé la gueule Montante pour monter sur la route principale, les rues que vous connaissez pas, là où vous. Con que vous connaissez pas les endroits que vous connaissez pas Et vous les voyez aujourd'hui avec moi là où vous n'êtes jamais passé donc ici ça reste toujours amtara amtara chingo <muches> magi sukari Ah... petit frigo. Alors qu'est-ce qui s'y cache là-dedans D'ici, on peut avoir une belle vue. Allez, on va aller voir. Ah, parfait. Ici, si le soir, tu viens te poser là. tu Ah, on a une vue magnifique. Magnifique, les amis. Une vue magnifique. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Mayotte et sa nature, on voit les îlots de Mzamboro, le grand îlot, les îlots, les plus petites, c'est assez sympa, c'est assez sympa franchement, ça donne envie de rester ici, juste avec un petit parasol là. les manguiers qui commencent à fleurir bientôt novembre-décembre on pourra en manger des mangues Donc tout ça c'est un Sahara les amis ceux qui ne connaissaient pas ils ont, ils ont mis des parkings ici hein. je pouvais en mettre jusqu'en bas mais bon il y, a, il y a des bananiers ici ils ont fait ils ont construit comme ils peuvent Alors ici on peut choper une vue ici. Je vais tester là. Si on peut avoir une vue là. Waouh. C'est encore nettement mieux ici. Hein. C'est encore nettement mieux la vue ici. Punaise. Waouh. Venez-y. Venez-y prendre vos photos ici. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je peux vous en dire que c'est la plus belle vue qu'il y a à Amtara, enfin, parmi. Parce que si on monte un petit peu dans les hauteurs, oh, on peut encore mieux voir. Ah ouais, quelle fraîcheur, franchement. Ah, c'est le pied hein, de venir dans des endroits comme ça, là. On vit ça une seule fois dans sa vie, hein. Oui. Tu as une rue qui descend à prendre là. Allez, on partage, on partage, on partage, les amis. On partage le live, on partage, s'il vous plaît. Voilà, donc là, on est sur la route principale. Si on va ici, direction Andemma, et si on va là, direction Mtsamboro, alors. Alors, Guette, on va encore euh, prendre une vue, là. Regardez, on monte un tout petit peu en hauteur. Encore une fois. Ici. Là. Il y a même des jacques, là. Regardez. Il y a des jacques, là. Et voilà, voilà encore un tsara en hauteur. On était plus en bas, et là maintenant on est un cran au-dessus. Au non ça donne ça. Un tsara, vue de profondeur. C'est parfait. Une belle carte postale les amis, n'est-ce pas voilà quand je vous dis que Mayotte euh, a encore de la rigueur et ce qui est dangereux ici sur les routes euh, c'est euh, euh, l'absence euh, des trottoirs car vous voyez là ici il n'y a pas de trottoir hein. ni de l'autre côté ni ici hein. donc ça reste très dangereux parce que c'est très étroit donc on va marcher un tout petit peu c'est dangereux de faire de la marche ici ou de courir t'as pas de Alors, pourquoi je me mets dans ce sens là vous allez comprendre pourquoi je me mets dans ce sens là vu l'absence des trottoirs vu les absences de, de trottoirs piétons ici je me mets le côté gauche pour voir le danger en face si je me mets le danger à dos c'est à dire passer euh, sur le côté droit de, de la route ben, c'est plus dangereux euh, l'objectif qui vient derrière nous on voit pas et tu te fais vite euh, renverser euh, comme ça donc euh, toujours à Mtsara bon je bascule dans ce côté là dans le but de de vous montrer ce qu'on voit d'ici Toujours, Alors ici on a des escaliers qui descendent jusqu'à là où on était. alors est-ce que les maisons ça donne accès pour aller voir la vue ah, si on peut monter sur celle ci je crois que si on peut monter sur celle ci pour aller voir la vue ouais super donc à chaque fois on passe ici là vous voyez à chaque fois on passe ici on passe là aussi mais jamais s'aventure ici là Vous voyez regardez tout de suite ce qu'on va voir d'ici regardez regardez ceux qui sont à hauteur ils sont vraiment bien hein ils sont vraiment bien parce que ils ont la chance de voir tout Petite vue 360 Voilà Et voilà les amis ce que ça donne Je sais Je sais Je sais que vous appréciez Ce moment Alors appréciez et partagez avec moi alors on va aller voir le quartier quartier rue mairie annexe on va aller voir là vois pas le projet pourquoi ils ont fermé là alors qu'il y a des escaliers alors l'annexe de la mairie qui est ici Filmer un petit peu ici le coin. Voilà. Ouais, comme ça. Si oui, si. Oui. Alors, c'est toujours un salaire. Tu vue Salut, comment ça va? Ah, ça va, on de Alors, ici, on est dans le quartier le plus haut de Mtara. Quand vous prenez la pointe de Mtsara, venant de Andema, eh ben, tout de suite à votre gauche, quand vous prenez la route euh, euh, principale, eh ben, à votre gauche, il y a un quartier qui est ici. Celui-ci, c'est celui-là là, que je vous montre. Donc les gens les n'ont gens pas l'habitude de, de venir par ici mais il y a un quartier et c'est celui là donc c'est pour ça que j'ai fait un immersion 2 pour venir aux endroits où j'ai pas pu venir filmer alors on va encore plus monter en hauteur Pour filmer regardez la chance qu'on va avoir encore vous savez même moi j'ai jamais mis les pieds ici hein. même moi j'ai jamais c'est la première fois que je mets les pieds là dans ce quartier là, là où je suis là, actuellement. Donc profitez bien. Profitez bien de voir tout ce qu'il y a. C'est intéressant, c'est important. Eh oui. Les gens ne viennent pas forcément euh, visiter ici. Mais il y a un quartier. Ça va. Il y a un quartier ici. Si on peut, choper, on peut choper une vue Chut, des trains. On va aller voir si on peut choper. Si on peut choper une vue. J'ai glissé. Il faut que je fasse gaffe. Il y a du gravier là, là où je suis passé, les escaliers. J'ai failli me casser la gueule. Alors, là on est en train de gruger hein, pour avoir la vue. Donc vous avez vu. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est impressionnant. Impressionnant. La beauté. Alors. Vite, ça s'arrache. Eh oui, c'est les risques. Les risques. Alors... Alors tout ça c'est les quartiers, hein, c'est le même quartier. Oh non, non. Non. Non. Regardez, ça en France on jette pas un grand écran. Regardez ça là, écran plat. Venez le récupérer les amis, je suis sûr que c'est réparable. Je suis sûr que c'est réparable. Une petite pièce et tu repars la télé. C'est sûr. Eh. Elle est pas fissurée. Je vous montre le, le coin. Donc, la pointe de Mtzara, vous descendez la mairie annexe et vous montez dans les quartiers ici en haut. Euh, et vous allez tomber sur la télé. Venez la récupérer, les amis. Venez la récupérer. Je vous dis, ça vaut le coup. Regardez. Je vais la bouger, que vous puissiez voir, regarde. Elle a rien. Ça, tu l'as fait réparer pour rien du tout et tu la vends très cher. Voilà. Ça va trouver preneur. Je sais qu'il y a des mecs qui vont venir la chercher. Alors venez la chercher. Ici, on a la route qui descend euh, côté euh, annexe de la mairie et l'autre côté. Ici, on va aller sur euh, un autre quartier. D'accord. Alors. Euh, voyez. Bon, je vais aller sur l'autre quartier parce que je suis jamais allé. Donc, du coup, on va le faire. Ça capte pas bien. Alors. Donc je fais pas l'autre quartier parce qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de très bon débit, comme j'avais dit le débit est très moyen. L'inconvénient qu'il y a ici sur les immersions, c'est qu'il y a des endroits où ça capte pas bien forcément, et du coup, je peux pas vous montrer parce que ça capte pas bien. Donc, l'annexe de la mairie. Alors là, on va descendre directement sur l'annexe de la mairie. Euh, alors. Donc ici, on a l'annexe la, de la mairie. Mme Comme là, film, mais pas moi, je suis Avait, il a de la chance. Hein, encore. Il aurait pu monter trois étages ou quatre. Il a construit que ça. <rire> ouais, comme ça ça va ouais. alors on va monter un tout petit peu ici sachant que ce quartier là ce quartier là ça capte pas bien c'est vraiment la merde au niveau du réseau donc c'est pas top ah, vous voyez, à peine que j'ai commencé à monter là, il n'y a pas de débit. Dans les villages, au moins, il devrait y avoir des, des relais pour que ça capte bien dans les villages. Parce que c'est vraiment pas trop ça. Ah, ici, euh, l'accumulation des déchets là. Là, c'est du n'importe quoi là. Toujours, les déchets c'est toujours du n'importe quoi, hein. ça je peux vous le dire. Toujours un time. Ça, un Ça va Ça va. Bon, les amis, alors, ici s'achève notre immersion de, de ici s'achève notre euh, immersion d'un d'accord, je vous souhaite euh, une très bonne journée, une très bonne route pour vous, pour ceux qui rentrent, et une très bonne fin d'après midi pour vous merci pour le partage merci pour ce moment de partage ensemble que dieu vous garde que dieu vous protège inshallah assalamu alaikum